Dieu bénit et nous bénissons Jésus-Christ qui bat nos possibilités pour nous camper là, et que son grâce, son faveur, Amen l'église, Amen, Génien plusieurs témoignages, et que pendant la période de conférence là, le Seigneur fait un pile de merveille, un peu de miracle, un peu prodige, et il monde qui est pour témoigner la grandeur, de Dieu. Amen. Amen. On dit gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, on a fait appel avec sœur Junias Joseph qui vient pour témoigner. Ensuite, on a gagné Pasteur Céline. Ensuite, frère Wilfette Fideli. Bon Dieu, béni. Amen. On nous dit Jésus, on fait bien. L'évangile, ça, on fait bien. Vive le Dieu guérisseur Vive le, le, le Dieu guérisseur Bon Dieu béni nous. Amen. Moi, je gagné depuis 12 janvier 2010. Et le premier frappement me dans ceinture, c'est non deux étages, je me dans le dernier étage en l'air, je suis tombé dans le premier. Pendant que je suis tombé dans le premier, je tombé dans le béton en bas-fondement a glissé, descendu, le béton a tombé sur moi, juste dans rez-de-chaussée. Et après choc ça, pour me faire chier, il faut que deux mondes qui me dégèrent sur le côté parce que je ne pas de chier bien. Ceinture est un combat qui est disloqué. Le Seigneur fait grâce, je vais commencer bon. Après un an et demi, je suis marié, je suis tombé ceinture encore. Et puis, je fais une hémorragie n'importe trois fois. Quand je me manque de sous ceinture, ceinture accrasant encore. Troisième choc, je me prends la donne pendant que je suis sous à l'église, sur une grosse laisse à plus gros, je travaille pour me parler de grosse, mais je suis plus gros. Je chita, et puis fond, chaise a à et puis montrer la donne. Tout comme montrer la donne. C'est le troisième choc que je prends sur Saint-Uyon. quatrième choc que je prends sur lui, c'est l'année dernière, 9 août 2021, pendant que je suis dans la toilette, je suis tombé sur Saint-Uyon encore, je ne pas encore Fait quatre chocs sur Saint-Uyon. Je viens de en côté, trois mois. Pendant la vacances, le seint-tu ne m'a pas rien, tout. Je me pour me virer, c'est plein de ma plaine. Je ne suis pas je ne suis pas bon. Si je fait fais manger, chaque samedi, je me fais chita. saint tu pas bon, même. Il dit, bon, ça a semblé ma cocobée. Mais on m'a pendant la conférence, et puis Amel a fait l'opération. Il dit, mettez-moi, tout guéri, tout délivré. Et puis me m'a dit, saint tu ne pas où Il m'a même sous saint tu il quittez-moi. Après trois mois, ça va pas obligé de quitter parce que mes papas disent que tout guéri depuis le col de Je suis conscient de l'esprit de la veille, papa. Pendant que je saint parce que tout le est en pleine. Je ne pas rien du tout. Pendant que je ma pesé, je suis pesé, je ma pesé, je ma suis ma ma ma plonger, plonger, plonger. Si son démon plonger, si son principe est plongé, je ne peux pas si c'est choc. Pendant que je dit plonger, plonger, plonger. Plonge. L'homme river la caille, je font un petit mouvement pour moi si je suis un petit genre. Les chefs me disent, oh, semble bon. Pendant que me coucher je mais pas qui facile. Moi, je me virer sous bord gauche, je me virer sous bord droit, puis je me ouais. pour c'est ça me faire ouais? comme ça pour me font des me baigner des choses qui me font avant, choses qui me font me baigner, des choses me on nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. merci Seigneur! merci Seigneur! Bon Dieu béni on. nous dit merci Seigneur! Merci, Seigneur. À ou grand Seigneur! Seigneur. bénis Jésus-Christ. Jésus-Christ passe à mis la fleur là. Jouk moi-même tout les rives penser avec moi. c'est un monde qui est souffrante en pile en pile. Et ceci depuis ma naissance, c'est un qui fait avec plusieurs maladies. Et je suis tellement te malade, c'est ça qui fait que je suis bien avec la matière fécale humaine. C'est parce que tout le temps, je des malade, je toujours dit c fême, que c'est un démon qui fait que je suis malade comme ça. Je grandis, je grandis, je grandis, je grandis, je converti et je me sentir plus ou moins comme en forme. Mais m'ai environ quatre ans depuis que santé m'a détérioré net net. gens qui connaît gens qui proche proches, yo wè c'est Saint m'a fait. Mais yo wè que m'a souffri dans corps physique moins. suis tellement souffri dans corps dans comme toutes zo comme fait mal, tête moins malade dans tête, m'ai fait H tout Dieu nomme tout toute ceinture m'a aller plusieurs fois plusieurs mounes à l'aim gédé mounes à bralem yo yo yo et tonné pour yo et c'est un c'est maling zo comme tout n'est maling mus moi yo tout ou moi un sale fait mal ou moi un pied m'a fait mal même toujours à résister parce que je connais jésus christ parce que j'ai mis la fleur là c'est lui m'a servi je connais le dit de mot pour moi quand même et puis pendant 2022 arrivé, bon L'année 2022, c'était année pour me fini net. Je suis venu à côté de cette année son qui marché. Comme loup ne peut pas supporter, comme ne pas chita, mal travaillé, il faut le dire mal travaillé, je suis sorti, je pa e même pas capable. Je suis le même champ d'espérance, je suis allé marrer, je bien dit. Pour me chanter deux, trois cantiques pour Jésus-Christ parce que moi, j'ai besoin de retirer le de champ d'espérance. Et me dit, il m'a menti au nom de Jésus de Nazareth parce que c'est Jésus-Christ qui mette là. Quand je me dis qu'on a fait chanter adoration, pourquoi Jésus-Christ fait route avec monde qui ne pas rien du tout, avec monde qui ne sont pas en rien, Jésus-Christ mette là-dessus. Je me dis, Diab, il ne peut pas retirer le de champ d'espérance. Et c'est comme ça, en 2022, l'école a fini et puis, tu as gagné une conférence en juillet. Les conférences là, mais chaque conférence, toujours garder des poutres de ces opérations mauvais comme parce que me connaît le Seigneur à paix, à main forte et à bras étendus. Opération qui était faite en juillet, moi, en fais la foi, connecte avec Jésus-Christ, avec Papa, mon pasteur, à la fleur Et puis il me dit OK, mais ça m'a fait puisque après Papa a dit qu'on s'est opération duré un mois je di m'a dit, fait tout le mois, matin, midi, soir, télécharger plusieurs opérations sur Internet. Et puis, matin, midi, soir, m'a fait opération. m'dit côté santé, moua, si son démon est encore, faut le plonger. Si son bain naturel, faut le plonger. Si c'est voleur, volant le Au nom de Jésus, il faut me retrouver. Je m'a fait tout le mois, juillet à mener opération. Parce que moua, si moua, si les démons sont opération ça, ils sont Et bien, comme ça, si je continue à faire suivi avec opération ça on connaît ma prochaine résultat et puis euh, mission vient arriver même faire figure bien dit bah je montrer papa si vraiment m'a souffri et puis pour te la mission avec les gens qui sont dans la mission, ils ont tellement dégradé, finalement, les gens qui sont dans la mission, ils, se ils ont se coucher, ils été couche seulement. Ils ne sont pas restés sur, sur, sur les zones une seule fois dans le dimanche. Et puis après, ça ils ont été tout le temps couchés. mamie a pris soin moi. Papa a touché pied, pieds. Les pieds enflé. tout le envie de péter. Et puis, nous sont là. Après mission, nous continuons la prière. Les avons docteur et puis continuent à mener l'opération. les avons docteur, tout tout test que docteur dit rien. dit docteur rien. Il dit non. M'dit de non. douleur Il dit dit que M'dit parlé avec le docteur poids pour diminuer parce que c'est possible poids quoi fait effet sur moi. C'est comme ça nous commençons à descendre poids et puis nous avons continué à mener bataille. Mes amis bien-aimés, nous, nous, est nous, qu'on nous, nous, nous, nous, on est en vole, j'en vle tout n'est en vole et ça fait l'embarras de nous qu'on est en vole, m'vole, on a m C'est moins qu'on est son cadavre qui tape marché et m'patouille la vie encore. Quand on dit parce que j'ai une senti qu'on a envie coco béwi. Quand ils me disent mes sentiments vite que ce soit rose, parce qu'on qui non pour une maladie encore encore. Mais le Seigneur mette m'camper. Ils veulent me dire alléluia ni en quoi m'a continuer puis a fait sous tête démon mots c'est cou niama chanter quand il jusqu'à ce que mourir mal le ciel au nom de amen amen allons dire gloire à Dieu et de me balancer mes allers pour me dire bon Dieu merci exaltation qu'elle est même celle méritée me réaliser mon papa capé perdu mal le ciel m'pas occuper ni être qui finit une déchaîne, qui pensait au Kablem, papa, pasteur, mais la flèche. Moi-même, je me suis joint. Et moi-même, je me suis joint. Et depuis avant semaine conférence conférence, le Seigneur fait une opération hein? pour moi. Je suis arrivé quand il papier a et il a mangé un pain. Et pendant qu'il a mangé, il a quitté pour moi. Et puis dans le respect, qu'il a quitté pour moi, il a dit, Seigneur opération pour moi. Je me dis que quelqu'un qui caché dans la vie. Avec moi je me dis avec paix à me je, je me dis que me je me dis que et je, je me suis simple. Et puis mal dormi dans la soirée, Moi me retiré un pépé qui cordé. Je me Je me suis préalé. Je me puis deuxième. Je me suis préalé. Je me suis préalé. Je Je me suis préalé. Je me Je me dit où Je je dis, bon Dieu, merci pour ça. Moi, je bon Dieu action de grâce pour opération, ça fait pour moi avant la conférence. Dans mon moment conférence conférence, le Seigneur crée un et pour moi. C'est même conférence pour continuer à prêcher moi-même en termes de chanter. Mais ça, diable, tu penses à ça. Et pas diable qui a guidé la vie, c'est Jésus qui a guidé la vie. Et Jésus, quand il est mort, tant m'a fait soutenir Jésus, pas nommé diable. Je regrette ça pour diable. Tant m'a je vivre la je vais vivre Je vais vivre Dieu, Je exaltation vivre là. Je vais vivre là. Je ce qu'elle là. pour moi. C'était là. Je moi. C'était Je vais mourir. Mais le Seigneur fait grâce. Je de Je vais vivre là. Je vais là. Je Merci Je vais vivre là. Je Merci Seigneur. Merci. Bon Dieu béni, nous nous faisons place à Pasteur Blanc. Gardons bon Dieu, merveille, tout ça l'y fait. Merveille, gardons bon Dieu, merveille, tout ça l'y fait. Bon fait. Gardons bon Dieu, tout ça l'y fait. Gardons bon Dieu, tout ça l'y fait. Adam Bontier